Vous allez sélectionner la teinte bleu ultra, vous appliquez, vous ressortez, ensuite allez sur Crou, couleur de Crou, vous appliquez, vous ressortez, et encore vous allez sur couleur secondaire, Crou, vous appliquez, vous ressortez, et voilà, vous avez désormais la teinte Rascal Apple Green sur votre carrosserie. Bye.